Dans cette vidéo, nous allons présenter et illustrer différentes situations dans lesquelles sont en jeu des droites perpendiculaires. Notamment, nous terminerons avec deux énoncés de propriétés relatives à cette notion. Commençons avec la médiatrice d'un segment. Par définition, la médiatrice d'un segment est la droite qui coupe ce segment perpendiculairement en son milieu. Autrement dit, rechercher deux perpendiculaires peut passer par la recherche d'un segment et de sa médiatrice. Les médiatrices sont aussi utilisées avec les symétries orthogonales ou axiales. Effectivement, dire que deux points A et B sont symétriques par rapport à une droite D signifie que la droite D est la médiatrice du segment AB. Deuxième notion, celle de hauteur dans un triangle. Par définition, une hauteur dans un triangle est une droite qui passe par un sommet perpendiculairement au côté opposé. Autrement dit, rechercher deux perpendiculaires peut passer par la recherche d'une hauteur dans un triangle. Les hauteurs d'un triangle sont utilisées pour le calcul de l'air de celui-ci. Dans cet exemple, on considère un triangle abaissé et D, la hauteur issue de A. Elle coupe perpendiculairement le côté BC au point H. Ce point est appelé le pied de cette hauteur. Par définition, l'air du triangle ABC est égal à la moitié du produit des longueurs BC à H. Poursuivons avec la notion de distance d'un point à une droite. Par définition, la distance d'un point à une droite est le plus court chemin entre ce point et cette droite. Il s'obtient en se déplaçant perpendiculairement à la droite. Dans cet exemple, la distance du point à la droite D est la longueur à H, où H est le pied de la perpendiculaire à D, passant par A. Dans le cas particulier où A est un point de la droite D, alors les points A et H sont confondus, et la distance de A à D est nulle. La notion de distance entre deux droites parallèles prolonge naturellement la précédente. Par définition, la distance entre deux droites parallèles est le plus court chemin entre ces deux droites. Il s'obtient en se déplaçant perpendiculairement à ces deux droites. Dans cet exemple où les droites D et D' sont parallèles, la distance de D à D' est la longueur AB, où le segment AB a pour extrémité deux points de D et D', et tel que le segment AB soit perpendiculaire aux droites D et D'. Voici une première propriété relative aux perpendiculaires. La situation est très proche de la dernière présentée. Soit d une droite, D1 et D2 deux droites perpendiculaires à D' alors les droites D1 et D2 sont parallèles entre elles. L'énoncé de la propriété est le suivant. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ces deux droites sont parallèles entre elles. Il peut se formuler autrement. Si deux droites sont perpendiculaires, alors toute droite perpendiculaire à l'une est parallèle à l'autre. Cette propriété, présentée ici avec deux énoncés équivalents, sert à démontrer que deux droites sont parallèles. Dans cet exemple, on voit que les droites D et D1 sont perpendiculaires, et que les droites D et D2 sont perpendiculaires. Alors on peut en déduire que les droites D1 et D2 sont parallèles. Terminons avec une dernière propriété relative aux perpendiculaires. Si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre. Cette propriété sert à démontrer que deux droites sont perpendiculaires. Dans cet exemple, les droites d et d' sont deux droites parallèles. On considère une droite delta perpendiculaire à d. Alors on peut affirmer que les droites delta et d' sont perpendiculaires. Comme on l'a vu à travers plusieurs exemples, la notion de perpendiculaire est très importante dans l'étude de la géométrie.